ta main sur le repas le mon qui est si tu le nous t'en de à te Tokyo -te. dans le nom de Jésus. Le livre des Psaumes, 119 verset 41. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. nom na kombona Christ Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Ton salut selon ta promesse. Amen. Nous prions dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu as accepté d'être notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit ceci. Là où deux, trois sont tenus à ton nom. Tu es avec eux. Nous disons merci pour ta présence. Merci pour ton esprit-saint. Je ressens esprit. Ouvre nos par ton ombre. Zingabiso na, elilingi na yo. Que le cœur et l'âme et esprit. Permettez-moi, mis les mains, permettez-moi. Sois disposé en toi. Yango etjala katina yo. Manifeste-toi encore ce soir. Talisamali susuna pokalelo. Afin que ton peuple sache. Natinete libotano Que tu es Dieu. Yo ali nzambe. Tu n'as jamais manqué la présence. Yo tikate kozala na kotanga. Et que ta main touche Selon bo ta bonne volonté au no nom puissant de Jésus christ na je me lève contre toute puissance de l'ennemi contre toute opposition Contre toute pensée ko la De des ténèbres de l'échec de négation au nom de Jésus christ et que ton peuple soit libéré. Li, Afin qu'il vive ta gloire et ta grâce. Au nom puissant de Jésus Christ. Na, kombo, na, we, Yesu Christo. Amen. Amen. Amen. Nous en soyons dans le nom de Jésus. Na, na, Acclamons peu pour peuple po, Je bénis l'Éternel pour la grâce qui nous affecte encore ce soir. Pour la grâce nous encore ce soir. Na, pambo, li, Yahweh, po, na, ngoulas, Amen. Afin Amen. que nous tenions debout vous devant vous. Et que nous commençons la fin, de, la fin de cette année, au mois de décembre que nous avons commencé aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est que Dieu avait gardé quelque chose pour toi et moi. Afin que nous commençions ce mois. Alléluia. Amen. Avec une nouvelle marche. Avec une assurance. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un. Aujourd'hui. C'est le 1er décembre. C'est le 1er décembre. Tourne la page. De toutes les années que tu as passées, de tous les jours que tu as passés cette année, de toutes les prières que toi tu as faites, que tu as entendues en attendant des réponses aujourd'hui. Tourne cela au dos. Et que tu commences une chose nouvelle, ça. La pensée que tu vas commencer avec ça aujourd'hui. La voix que tu éleveras aujourd'hui. C'est la nouvelle voie qui te fera marcher, c'est la voie nouvelle qui t'accordera une année prochaine que tu vas entrer. C'est alors que tu marcheras la tête haute. Je dis oublie les échecs. Oublie les requêtes que toi tu as fait. Oh, oublie oh, les session de prière que toi tu as passées. Aujourd'hui commence avec de nouvelles marches. Bandako, tambo, avec Dieu. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Et Dieu m'a mis au cœur. Ça passait deux semaines. Je priais à l'éternel. Si tu m'accorderas au moins que je commence le mois de décembre avec tes saints. Avec tes saints. Et j'avais oublié cela. oublié cela. C'était l'aventure que cela m'a venu à la tête. Je m'ai rappelé la prière que j'avais faite. Que je commence avec ce ceci le mois de décembre. Et Dieu l'a fait. C'est que je vais parler à quelqu'un. C'est ça, c'est que je commence déjà le message. Amen. Alléluia. Demandez conformément à la promesse. Ou à un autre mot. Demandez Selon la promesse. cest Selon la promesse. Quand tu demandes selon la promesse, c'est que ta prière va fixer quelque chose. Ta marche va fixer quelque chose. Je dis à quelqu'un il y a fait des cris devant l'éternel. Mais tu n'as jamais entendu la réponse. Aujourd'hui, quand tu commenceras à demander, demande en attendant la réponse. Dieu est un Dieu qui répond. Mais quand nous venons crier, nous sortons transpirés. Je parle même à ceux qui nous suivent de loin. Je, Je parle, parle aux hommes de Dieu qui nous suivent de loin. Quel que soit l'intérêt que toi tu y as, de la manière que nous avons parlé au peuple de Dieu. Aujourd'hui, aujourd Demandez Senga. conformément à la promesse. Golandisama elaka. Je sais que tu as fait des prières. Nous, bien nous avons passé des temps. Dans la présence de Dieu. Et quand nous sortons dans sa présence, nous sortons remplis. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé le 1er janvier. Aujourd'hui, aujourd nous avons commencé encore le 1er décembre. C'est que nous avons transpiré. Nous avons transpiré. Nous avons crié. Personne ne peut dire Je n'ai jamais crié devant la terre. Tous nous avons crié devant Yahweh. tous Nous avons aussi demandé à l'éternel. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que toi tu n'avais pas demandé à l'éternel. Je dis que tu as demandé. Tu as prié. Au bon Tu as crié. Au Mais aujourd'hui, commence à demander en attendant une réponse. Et tu vas vivre ce que toi tu vas demander. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. j'essaie d'expliquer quelque chose que je ne peux jamais sonder. J'essaie d'expliquer quelque chose que je ne peux jamais sonder. Et je demande à la personne du Saint-Esprit à, à, Saint à qui je ne peux jamais aussi sonder. Que nous aide, à, que, que nous aide un peu à aller à la profondeur avec elle. Comme toi tu y es là je sais comme le modérateur l'a dit il y a des gens qui vont, qui, vont, qui vont commencer à sentir la présence de quelque chose qui les couvre pendant que je j'ai tenté de parler voilà pourquoi je te demande seulement d'être présent que tu sois ici Ouzalawa. et tu vas sentir quelque chose qui va te couvrir c'est l'ombre du tout puissant Et il te couvrira c'est que tu commenceras à recevoir des réponses de toutes tes demandes. Yoko banda ko Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Attendez une Et le but de mon message, li tomba ya sangonangaï, c'est de faire des demandes. C'est de faire des demandes. Les ali na kosinga. sala lié à la promesse. Oyo e kangamine la ka. Je me souviens, la Bible dit Mon peuple est parce qu'il manque la connaissance. La connaissance de quoi Pour que nous ne périssions pas. Nous périssions parce que nous manquons la connaissance. Quand vous lisez le livre de Psaumes 119, il est en train d'expliquer de manière d'une c'est que c'est la parole quelque part tu trouveras il dit dans la parole comme une connaissance la parole comme un statut Le la comme des lois Le comme des principes malako de et ici Be, awa, quand vous allez lire ce texte wa li ici c'était une demande qu'il faisait à l'éternel et ça l'a qu'il ne s'en a pas et on quand tu lis ces textes, pour aller parler aux autres, il faut que tu commences à aller parler aux autres, pas comme une simple parole. Ici, si il faisait la demande, mais il a dit à l'éternel Accorde-moi de grâces. D'autres versions dits de bonté d'autres dits de miséricorde vous Accorde-moi tes compassions. Accorde-moi tes faveurs. Et ton salut. Selon ta promesse. Vous, vous, vous comprenez comment la, la, la, la prière était forte. Quand Dieu quand il a fixé l'Éternel devant sa parole. Il a fixé l'Éternel devant sa parole. Toi tu as dit yo, ki, Tu as parlé. Ki, tu as prophétisé. Ki, mais ce que moi je te demande, yo, le -moi, yango, Selon tout ce que toi tu as dit. le -moi, Selon ta prophétie. Sa yo, le -moi, Selon tout ce que toi tu as déclaré. Il n'a pas regardé ses requêtes. La Mais la requête qu'il avait posée devant l'éternel, c'était apprendre l'éternel contre sa propre parole. Na mo. Il a fixé Dieu devant sa propre parole. Ye li li ye moko. Quand tu prends l'éternel, quand nous prenons l'éternel face à face de sa propre parole, moko. nous nous quittons. Biso nous laissons Dieu lui-même, face à face, lui-même il regarde ce qu'il qu a dit, qu il regarde ce qu'il a déclaré, il sait dans la Bible. La voilà pourquoi nous disons souvent. que Dieu quitte dans la, dans la Bible. c'est celui qui a dit, so il qui quitte dans sa parole. Nous le mettons devant sa propre parole. Tout ce que je peux faire, c'est inutile. Je comprends alors so que Dieu a dit dans la bouche de Zacharie. Ce n'est pas la force ce n'est pas la puissance <muches> même si je gèle mille jours je sortirai <muches> c'est comme le passé a dit le dimanche les gens montent à la montagne et quand ils descendent ils descendent la même personne ils, même personne. ils, font, ils font cet exercice chaque jour les descendants la même personne ils vont quelqu'un qui va crier je fais mille jours de jeûne. Pour intimider les gens. Ça c'est ta force. Wane na yo. Je dis oh, l'homme de Dieu. toi qui me suis, ça c'est ta force. ta force au peuple de Dieu. dans la parole. Ce n'est ni ma force à moi. Na te. ni ma puissance à moi. Quelles que soient mes capacités. Ça ne peut rien donner comme réponse. Et qu'on quitte qu'on pense à l'occident. Si l'Éternel ne vient pas, ce qu'il colo à salité. Alléluia. Amen. La part que tu as reçue de l'Éternel. Et ténio yamba kina Yahweh. Ce n'est pas à cause de ce que toi tu as fait pour lui. Et zateli kolo ya oyo salaki. C'est à cause de ce que Dieu l'avait dit. Et sala, et zateli kolo ya onen zamba taki. Ce n'est ni par ma force. Et zateli namaka sinangai. Ce n'est ni par la puissance. Nanguya nangai pété. Si ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel. La Bible dit si ce n'est pas mon esprit, dis l'Éternel. Si moi Alors, accorde moi. Ô oh, Éternel. Oh, oh, tes vases. faveurs. Bon, faveur. Ta grâce na yo. Ta miséricorde. Ma wana que péché. Accorde-moi. Tu connais que je manque. Oui, je sanga tu vois ma faiblesse. Je demande ta faveur. Tout le monde me haïe. Accorde-moi ta faveur. Tu sais que je ne peux rien avoir. Oui, e Accorde-moi ta grâce. Pe sanga na yo. Et ton salut. Pe na Selon ta promesse. Na oye, il, a pe il, a il, a, il a laissé l'éternel. Ce qui il aura la grâce. il aura la miséricorde. il aura, miséricorde, il aura les bienfaits. il aura des bontés. il aura les saluts. C'est que Dieu l'avait fait. C'est alors qu'il a dit. Je te Je veillis. et je n'ai jamais vu. Na abandonné. Tout qui pour que Dieu fidèle il reste fidèle nous voulons présenter à l'éternel Dieu notre Père sa parole sa parole que Dieu fasse la guerre contre sa parole, qu'il a déclaré. S'il si a déclaré la guérison, il fasse la guerre, il fasse la bataille contre sa parole. S'il si a dit, il sera la tête, a cause, a cause la et non la queue, si c'est sa parole. So Mettons l'éternel devant sa propre parole. Nous avons essayé à placer l'éternel devant nos capacités. Je nous dis, nous avons essayé. De placer l'éternel devant nos capacités, na na devant nos forces que nous avons, ma la manière dont nous agissons pendant Le des années, rien ne s'est fait. Et, et, et nous sommes devenus des organes inutiles. No nous nous battons nous-mêmes inutilement. Na Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen l'éternel face à sa parole il va agir ako sala. si c'est de, de devant la grâce ce si, qui il va faire selon sa grâce ako sala la na ye. si devant ses faveurs si devant ses faveurs ses faveurs Dieu va faire selon ses faveurs Zambé ako sala ye. et moi s'il si n'est pas Dieu yeah, c'est ça la différence de celui qui a la foi la foi Mainoui, vous avez la foi. Ça peut être défini comme ça. Ça peut être défini comme ça. Et qu'on Koma Boye. Prendre l'Éternel. que vous avez dit que vous avez dit que vous avez il que vous Si est que vous avez agit. que je venais comme un enfant. Na à mon père. Je senga avec la réponse. Nous avons pris l'Éternel. Nous avons pris l'Éternel. Comme nos pères méchants. S'il a la colère de sa femme. La femme demande maintenant. La femme demande. Bona ye sika. Papa, j'ai besoin de biscuits. na Quitte là. Tu ne Tu pas que je tremble. troublé. Oui. C'est pourquoi nous avons pris l'éternel comme un humain. Quand vous lui demandez, peut-être, tu ne le fais pas. Puisque, puisque tu as fait ça, oui. puisque tu n'as pas fait ça, quel est parmi vous? Et son enfant a faim. Il vient lui demander quelque chose. Il dit, va y aller. Va demander dans la rue. Je ne te donnerai rien. Qui? Nani. Dis le Seigneur Jésus Christ. Oye lobby, awekolo Jesus Christus. Qui? Nani. Alléluia. Amen. Qui? Nani. C'est ça la dimension de la. Qui? Nani? Nous avons pris l'éternel. Nous avons changé la parole de l'éternel. Nous avons changé la parole de l'éternel. Je parle à tout, à tout le peuple de Dieu. Nous avons changé la parole de l'éternel par des principes humains. Tu vois, quand je suis ici, Ovi, si je suis fatigué, Soki na je n'aime pas quelqu'un me tourmenter. Quand je suis endormi, en na je n'aime pas recevoir les appels. Ou je suis fatigué, je suis endormi. Quand je viens du travail, j'aime que je me repose. Je, je n'aime pas quelqu'un me Ne pas me déranger. C'est comme ça nous avons pris l'Éternel. S'il est dérangé, il est fatigué. Il ne faut pas lui déranger. Toi tu y a dit. dit. Mais s'il dit, accorde moi. Oh Éternel, Ta la grâce, le faveur, le Promesse. Alléluia. Selon ta promesse. Amen. Pas selon les paroles des hommes. Le vieux, j'ai dit aujourd'hui. Que <SILMIE> tu ne comment plus à faire tes prières. Yo banda telisu ko sala ma bon deli. Parce que quelqu'un t'a dit. Pode motomo ko alo bela yo. Moi nous nous voulons faire comme no ça. On e bi sot le ni ko sala Quand tu viens à la prière. Tu présentes à l'Éternel les paroles là. Otalisi ya welo ba o ba to baye bi yo. Et ici l'homme dit. Jokane awa moto akoloba. À cause devant ta promesse. Liboso ya elaka de moi. Pe sangayi. Qu'est-ce que Dieu a dit Ni ni unza loba, yo loba ba ni. C'est ça c'est que nous ne posons pas de questions. Yangani to à qui demander nani senga. Il faut demander à Dieu. Quand tu dois demander à l'éternel, quelqu'un m'a dit senga Si tu veux que le, Il m'a dit il faut parler à haute voix, à voix Si tu veux demander à l'éternel, so si tu veux être un non-puissant, il faut avoir la voix roque. va t'écouter. Je lui ai posé la question. Dis-moi la voix que Jésus Christ est parlé. Alléluia. Amen. C'est ça la philosophie. Je pense à moi. Nazako je pensais. C'est comme ça. que Et c'est Dieu est comme ça. Je me pose la question. Je me dis. Si Dieu est comme les gens. Il faudrait que nous, nous soyons comme Dieu nous prenons Dieu comme les autres Pourquoi nous allons nous réunir et prier devant lui Pourquoi nous allons partir des montagnes, descendre, monter, faire des gênes, prières crier à haute voix S'il est comme nous Si Dieu est comme nous Si que nous n'allons rien recevoir et l'autre côté, Rien. Et l'autre côté, Rien. Et l'autre côté, regardez même le gouvernement Regardez-vous dans vos familles. À, na Quand quelqu'un est béni, Qui? Nani? Peu prendre son héritage. Faire partage égal. Ye A son frère. Qui? Nani. Si nous prenons comme ça. So qui? Ba C'est une de prier Dieu. Ce qui peut pas C'est une lit. Nous allons devenir des philosophes. À la fin des comptes, Chacun va commencer à faire la chose comme il veut. Loko C'est comme ça nous prenons Dieu. Bongo tokanzambe. To Dans les philosophies. Kambo, Dans les philosophies. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu Ça, ce pas Dieu que j'ai ce n'est pas Dieu que j'ai pas Dieu Ça, ce n'est pas Dieu Dieu Ça, ça, est le est le oui, est le Ce n'est pas les que qui sont venus nous réunir ici Ce n'est pas les dieux qui nous ont réunis ici Ce n'est pas les dieux qui nous ont appelés Ce n'est pas qui il est comme nous C'est inutile de nous réunir Mais quand nous le plachons Il Il s'est vu faible il a commis Impuissant. Je reviens à l'Éternel. Il a dit a Moi j'ai demandé. pour J'ai Pou demandé à l'Éternel, un homme fort. Na na mou, Mais je ne que de, de, de fait. Na Cette fois-ci, Éternel Accorde-moi Non selon ce que moi je pense Mais selon ce que toi tu as dit accorde Tu as dit quelque chose Sur ma situation Je recevais une réponse Si tu n'as rien dit sur ça Je ne recevais rien Amen. Ah, Alléluia. Ah, ah, amen. Est-ce que vous m'entendez Boko kangai. C'est ça Dieu. Boine, Dieu et sa parole. Zambé ali nan, liloba na lilobana ye. Dieu et ses promesses. Zambé ali na bilaka na Quand tu élèves Dieu dans sa parole. Tangolo ngolin zambe na lilobana ye. C'est inutile. Et la pamba, c'est rien. Li tomba Quand tu élèves Dieu dans ses promesses. Tangolo ngol zambe na bilaka na ye. Il n'a rien et rien ne fera les gens qui n'ont pas compris parmi nous na parmi nous les hommes les enfants de dieu ils n'ont pas compris que dieu est sa parole ils sont venus avec leur force. Ils n'ont rien récit. Ils ont sorti dans la présence de Dieu pour aller chercher ailleurs. Voilà, aujourd'hui vous attendez des échos. Comprenez seulement. Ils n'ont pas pris l'éternel dans sa parole. Ils ont essayé de prendre l'éternel à dehors de sa parole. Oh Dieu! Il est temps! ce qu'il a dit qu'il a dit c'est lui même si il est sa parole il va faire selon ce se que nous allons demander à sa parole Amen. Ah, Amen. na tu as demandé à qui tu as demandé à qui qui est dans le ciel, tu vas attendre longtemps. No si tu as demandé à un homme so, corrompu que tu as placé dans le ciel, tu tu que mais quand tu demandes à un père, c'est à lui qu'on doit demander. Si tu demandes à un Dieu père, tu sais so qu'il a dit. qu'il a dit. Si il a dit que tu es spirituel, tu es spirituel. C'est que ce qui a dit, c'est ça ce que toi tu es. S'il a dit que tu seras riche, je viendrai sur ce qu'il a dit. Tu as dit, si je demande la richesse, quiconque demande le reçoit, Je demande la richesse. Si la richesse ne trouve pas dans la Bible, ce qui va te il va recevoir. Mais si ça te trouve dans la Bible, tu as droit à demander tout ce qui se trouve. So, Alléluia. Mais quand nous lisons maintenant les textes, Yo, ici, vous voyez que dans les textes ici, il n'y a, a que deux mots et ali, kan, la demande et la promesse. Des choses à demander. C'était que des parenthèses. Demande et Demande et promesse. Demande Demande et promesse. Je promesse. Demande Quand Demande sans promesse. Na na demande et Demande promesse. Na tika mais quand je parle à la demande, lier la promesse, c'est que la promesse me sera faite. Alléluia. Quand vous commencez à lire de Genèse à l'Apocalypse, il y a eu des gens, et qui L'histoire de la Bible nous dit ceci. Il y a eu des gens, chaque fois, quand ils marchaient, quand ils marchaient, en ayant la confiance à l'éternel. Mais quand quelque chose ne marche pas, ils revenaient toujours à l'éternel. Pour dire à Dieu, tu m'as dit, tu m'as parlé. Tu avais dit ça. Tu as dit à mes pères. Tu as dit à mes Que nous. Qu'est-ce que toi tu as dit? La faiblesse de l'Éternel. C'est dans sa parole. Hallelujah. Amen. Ne cherchons pas l'Éternel ailleurs. Goluka Yahweh Il est dans sa parole. Ali na ye. Il n'a rien dit. l'obé le côté à la, la, la maison. Les autres que nous pouvons faire. Tout ça, nous sommes n'a rien dit. Amen. Mais il est bon père. Un Dieu. Un Dieu. Zambé. Un dans sa parole. Dans, dans ses promesses. Na na qui est dans la Bible? Oyo ali na qui est dans la Bible? Ali na il a demandé à le qui la personne? Il na a demandé à l'éternel. Se rappeler à l'éternel. Na na et il a resté comme ça. Aucun okay, nom. Voilà Joshua. Joshua. Si mis debout. Dans il a dit à l'éternel, Il a rappelé à l'éternel de toutes parole paroles qui a par de la bouche de n'a mon ma ma yolo, oh, ne restait sans côté là, Qu'est-ce qui veut rester sans effet? Oui. Ko tika ko zanga tout ce que tu as dit à Moïse. Le Rien Et mon côté. Ne reste sans Et tika la là. Josué l'avait fait. De Mer. Salomon pepe la la de Salomon faisait la dédicace du temple. Ko bonza. Il a dit à l'Éternel. De toutes les paroles. Que tu as parlé la bouche de Moïse ton serviteur. Oh na mon côté mon côté alléluia amen dis avec moi aucune dit aucune aucune aucune aucune ne rester sans effet ne rester sans effet que, au commencement et l'on va tenir bander J Jusqu'aujourd'hui, C'est l'accomplissement de la parole. de je, je répète. Na au commencement. Jusqu'aujourd'hui, C'est l'accomplissement de ce qu'il fait il a fait à Noé. Je rentre encore à l'arrière. Si il a fait à Adam. Adam Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Soyez féconds. Multipliez-vous. Dominez. Si cela s'est fait. Adam l'a vécu. Je Avant la chiti. Je l'ai accompli. Quand il est venu à Noé. Noa. il accompli. a accompli si nous sommes aujourd'hui c'est qu'il a accompli la promesse qu'il avait dit à Noé après le délige na si ma sur la terre na il n'y avait que 8, 8 personnes Ils qu 4 couples couples ba couple de Noé Libala a Noa. et les couples de 3 enfants de Noé et les couples de 3 enfants de Noé ces quatre couples-là. Ils dans ma balle, qui nous ont engendrés. selon on la promesse. selon la parole de l'Éternel. Et Noé Nous sommes aujourd'hui. Puisque Dieu a accompli ce qu'il avait dit à Noé. Prenons Abraham. A Même le temps d'Abraham. C'est ça le temps qu'on appelle le temps de la promesse. Yangwa de tango on dit le temps de la promesse. Que ce que Dieu reste de ce qu'il dit. Je lui rappelle la parole de l'éternel. Je me fais l'éternel. Face à face à sa propre face. Na Salins ambeli boso ya lilo bana yemo ko. Je ne veux pas l'éteindre face à face à mes prières. Na na Salakansambeli boso ya malugelbo ndangaite. Face à face à mes requêtes. Te na boso ya ba ma, masengi nangaite. Face à face à ma amat théologie. Topé na lolingé topé a ibeté lona ngaite. Face à face à mon ministère. Boso topé ya loto monangaite. Face à face. Boso. À la parole de situation. Ya lilo ba oyo oh, etélé mi boso. Vers l'Éternel face à la situation. Salan zambeli boso ya lilo ba topemakabo kutenango. De ce qu'il dit. Na oh ya loba. Qu'est-ce qu'il a écrit? Oh ya loba nini. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh ya loba. Qu'est-ce qu'il a parlé? Nini ya loba. Parle là. Le bel Présente à l'éternel. Oui. Je lui regarde lui-même ce qu'il a déclaré sur toi Le problème n'est pas toi Le problème C'est l'éternel et sa parole et a, oui, Si l'éternel nous ment C'est qu'il a, a menti à sa parole Je parle oh, à un homme de foi Si tu as la foi à la parole de l'éternel. Ce n'est pas toi qui vas mentir c'est l'Éternel qui devenait Il a menti à ce qu'il a déclaré. Il a consigné na oh, Si tu as demandé. So, Et rien n'est arrivé. Et le, que Et regarde l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais me te parler de la demande. Quant à la demande, nous sommes appelés à demander celui qui y a. et c'est que nous n'avons nous pas. Amen. Amen. Amen. Amen. On demande à quelqu'un qui y a quelque chose que toi tu n'as pas. Ne dors pas. C'est tu dors aujourd'hui on que je on a au lieu sous la couverture spirituelle de l'édition de l'éternel qui te couvre ne présente pas l'éternel ta fatigue dieu beaucoup travaillé mais souvenez-vous mon père travaille Amen. Amen. Je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, mais K lui il travaille toujours. Sans t t mingi, na kino mm. On demande quelque chose à celui qui a que toi tu n'as pas. moto Si tu as quelque chose. So, quelque chose a... Prenons l'exemple si la voiture. Hmm. Ta Comment, pou, comment pouvais-je aller demander à quelqu'un qui n'a pas la voiture une voiture boni, boni, <cute> Moi, j'ai déjà la voiture. <cute> cosa, na je demanderai la voiture. À celui qui a la voiture. C'est moi, je n'ai pas. <cute> <cute> <cute> te. Amen. Amen. Amen. Toi, tu demandes comment Tu demandes comment nous demandons à l'éternel nous avons l'espérance qu'il va nous accorder il a ça Pe un petit exemple Je des enfants na na bana. Comment il à l'éternel des enfants Pour je à l'Éternel, ce que moi je n'ai pas. <messant> Alléluia. Amen. Je n'ai pas des enfants, je demande à l'Éternel. Si il a na à, so, à propos des enfants. C'est na le piège que je dois na na na le piège Le piège ici. <messant> Ici, il ne passera pas. Si il passe, passe. Si, il ici. Ako -kangema. si les enfants, il a déclaré. A tato la. Je, Je le C'est alors que vous avez trouvé des stériles ont reçu des enfants. Amen. Amen. Deuxième façon de demander. Nous demandons ce que nous désirons voir. Et avoir entre nos mains. Quel que soit le temps et les circonstances. C'est ça la dimension des hommes de foi. Nous sommes appelés aujourd'hui à demander à l'éternel ce que toi tu dis. Oh yo, oh se Que veux-tu voir? Oh yo, que veux-tu avoir? Oh, komona, nini? Oh, Quel que soit le temps. quelles que soit les circonstances. si on que les banques sont fermées. Ata ko balobiba, banke, Moi, je demande À celui qui accorde. Na, oh, Amen. Amen. Amen. Mm. Je vais avoir ça. Na na yango. Mm. Je vais avoir la richesse. Na na je vais m'habiller. Je vais avoir 1000 voitures. Je vais avoir 4 avions. Je vais avoir tout quatre avions. Je vais avoir 1000 Je vais avoir la Je vais avoir 1000 avions quand ici tu as 3 millions tu vas acheter ton tu ton propre avion amen je dit 3 c'est un chiffre et ça amen amen c'est la pauvreté un enfant de Dieu n'est pas un enfant pauvre moi moi quelle que soit sa richesse, quel que soit ce bien matériel, quand je me, je me mets face à lui, Tant on a 3000 na ye. je lui dirai ce que moi j'ai. Mais s'il si m'appelle pauvre, so qui, azali je lui dirai toi c'est toi qui es pauvre, moi je suis riche. Na, so nga boulain, te, même, si boulain, même si les pauvres dans l'ensemble vont crier ah, C'est ça l'écrit cri de pauvre. Moi étant riche. Na avec ses biens. Na je lui appellerai pauvre un en enfant de Dieu Moi, ne peut jamais avoir peur de quoi que ce soit. Pourquoi À chaque moment, dans chaque circonstance, il désire avoir quelque chose. Il, la kako, loko, il désire voir quelque chose. Il la kako, mona, il loko. 23 avant que la journée passe, il, il, il attend toujours. Il attend toujours. La kaka kaka. Je dis, il attend tout Jusqu'à ce qu'on dira co -co. Qui n'a été soso -so à coller là 0R. r C'est que la journée a passé. Oui, bon qui. Si ce n'est pas encore r ceux qui te nos Zéro rt à l'éternel. Avant que 0R arrive. Na e te 0R J'en recevoir. Quel que soit le moment. Un homme de foi. Ne ma. regarde pas les circonstances. Ma Même s'il y a la guerre. Tumbe ali, Moi je ne mourrai pas. Même s'il a Covid. Quelqu'un m'a dit. Y il y a il y a la quatrième vague. 4ème vague Qui commence à frapper encore. Oye, beta. Moi je ne suis pas quatrième vague. vague. Je ne suis pas quatrième vague. Nan, Mm. Moi je suis un homme de la promesse. Héritier de la promesse. Mon corps jamais tourmenter. Le corps ne jamais Regarde la parole de la santé Et je dirai. dit vous me servirez je bénirai je loignerai la, la maladie au milieu c'est ça la parole de Dieu. c'est ça la demande de vie je connais un homme de Dieu quelqu'un est venu dans son bureau il bi, est lorsque cet homme est entré Tango koti. il lui a dit a Ybiciye. A Ybiciye arrête toi là-bas tu y entres avec le covid dans mon bureau oh, oh, COVID oh, non pasteur tu es pasteur je suis bien pour nan, nan, dis, eh, t y, t y. toi il lui dit toi tu m'as fait cacher les nez je ne crains pas tu c'est que moi je crains on oh, écoute-moi bien crée la promesse banga et la je crée la promesse ne crains pas ce que les hommes font crée la promesse la si la promesse t'a dit, so ke la kebisio, tu mourras Koufa. à l'âge de 80 ans. Fais la promesse. Bangande la ka. Mais si un nom, so moko, comme moi, viens me dire. E ko tu, ne mou, tu, tu ne vivras pas. Moi aussi, j'étais un homme. Comme lui. Avec l'espérance. Elle la promesse à moi. Je vivrai longtemps. Moi, j'ai tenté vivre 120 ans. Je ne crains pas le Covid. Je pas de à appelé. je ne vais pas continuer à Il n'y a pas moyen de voyager. Il y a pas On nous dit que c'est la 4ème vague. là. Nous vais organisé des prières parce que les gens meurent beaucoup je lui ai dit sache comme en égypte il avait n'avait que des peuples la mort Kufa les gens Israël. était en Égypte. Ils n'étaient pas en dehors de l'Égypte, Ils étaient en Égypte, Pendant que la mort frappait. C'est plus que Covid. Et l'équipe Covid. Chaque jour les gens mouraient. Les Israël était là. Israël est là qui La fin du monde. mokili. nous Tous nous connaissons. Nous sommes au temps de la fin. Ne nous apportez pas de mauvaises prophéties. Depuis le temps de Pierre, ils attendaient le retour du Seigneur. Ils faisaient tout en regardant le temps. le temps est court. Fais ce que tu veux faire aujourd'hui Fais-le Fais-le Tu as dit Moi j'attends. L'avènement du Seigneur Que ma est Et Que je reçoive la richesse pour mes enfants pour les, pour enfants, de les enfants, de enfants de mes enfants grands petits enfants si si si si jusqu'à l'avènement du seigneur Si qui le seigneur vient aujourd'hui gloire au seigneur S'il ne vient pas aujourd'hui le temps de la fin Le covid est venu covid est yé le covid est covid le temps de la fin vous vous avez subi ce que l'égypte a subi binomo biki o ici o aux années 60, na la 60. En Angleterre, Angleterre, il y a eu la peste. et ça là qui na peste, maladie a peste. Navagé des quartiers. Nous quartier. sommes plus que trois. Bango Nous sommes plus que trois. Bisoto il y a beaucoup de gens. Mais à l'époque là la grande Bretagne. Bretagne. L'état de la fin. Prophétie. Il s'accollit. Il vient bientôt. Oui, il viendra bientôt. Ça, c'est la promesse. Mais quand je demande quelque chose selon la promesse, mon Seigneur ne viendra pas encore. Jusqu'à ce que je recevrai ma réponse. Pourquoi Sinon il sera menteur. Toi, tu vas mourir. C'est là qu'on j'ai sur le Moi j'attends l'avènement du Seigneur. Avec une promesse. Avant qu'il vienne, que je voie. Même la troisième génération, même la quatrième génération de mes enfants. Vous voyez la différence? Je demande pour recevoir quelque chose. Je demande avec la promesse. Quand je demanderai l'avènement du Seigneur, c'est que la mort la me prête. Ce e que je peux refuser même de manger. Kou ne, vous, ne nous intimidez pas. Dieu est dans sa parole. Ce qu'il a dit. Ba, il va venir. E ya, Mais souvenez-vous aussi. Si zapi, il a dit. A ba, ti, vous recevez le sanctuple. siècle À présent. E Depuis qu'il a dit cela. Yango, près de 2000 ans. Et les comme de 2000 ans j'ai dit près de 2000 ans hmm. depuis que le Seigneur a dit quand tu comprends ça c'est que tu as des promesses le sensible est la vie, la vie éternelle on nous a amené des, des mauvaises choses dans l'évangile. nos pères. Ils ont reçu un évangile faible Ils ont communiqué un évangile faible C'est Ils ont enlevé le sentible que Jésus a dit La vie éternelle La vie éternelle quand vous travaillez oui je, ça c'est je travaille pour la vie éternelle si c'était pour la vie éternelle si, te... venir à cause de la a vie éternelle à cause de la qui je fais l'œuvre. mais en espérant encore Je serai béni mon nom sera béni Il faut que mon père que soit béni Il dans que la pour que la soit éloignée de moi et dans mon pays n'a et dans ma maison Il qui ne se trouve pas une stérile Wana il a pas de l'avortement. La Mais si il y a l'avortement chez toi. Tu ne pas regarder la promesse. Regarde la, la promesse. Qu'est-ce que l'Éternel a promis Banga, yawa, Il a promis quoi Yeah la nini. Si la situation qui t'arrive. Qu'est-ce qu'il a promis Nini à la l'Éternel. Si, mba ya we. si sa parole, S'il a déclaré, oye, so alaka. mon serviteur, mon sali Il sera élevé. sera monté. jusqu'à ce qu'il sera très haut. Si si c'est la promesse. So nde ya ne. Si c'est qu'il dit, soki qu'il a déclaré. Na oh l'Éternel avec les paroles des hommes. Avec ce que toi tu vois. Ça c'est les hommes. Ce n'est pas Dieu. Ils ont embêté, Ce n'est pas Dieu. Ils ont embêté. Lorsqu'ils forment des complots. contre toi. Sachez-le. Sa Cela ne vient pas de moi. Ça c'est la promesse. Laka. Il ajoute quiconque se liera contre toi? Nani, oh, ako, ako Il tombera sous ton pouvoir. Akoko compris cette parole? Tu ne so, so la je wana. jamais la nuit. Na banga kabutute. Je dis moi je ne jamais qu'ils forme de qu forment des complots. Est des sorciers de complots. Parce que les bandoki Que les magistrats de vos familles forment des complots. Les bandoki de ba de vos mar... quartiers. Bah, qui sont bon oui, bon. le De votre avenir De votre nation. De votre village. Forme des complots. ko sangana Cela ne vient pas de moi. Il ajoute qui compte nani nyoso tant quelqu'un cherche à m'empoisonner ali na se makokina ngai mm. je garderai silence Nako, kimia je mettrai dans la gloire Nako, na kembo a jesus na christo jesus pouvoir na se, ya makokina ngai je ne crains kufa je à quelqu'un Si tu veux m'abandonner Abandonne moi Mais moi je reste avec ma foi Amen que Je regarde ce qu'il dit à Dieu Qu'est-ce que mm. mm. mm. mm. Joseph fait Qui fait tu veux pas le matin promesses. Qu'est-ce que Joseph Nini Joseph Asalaki. Prisonnier. Motena Azaki na Baloko. Quelle est la demande qu'il a faite Et c'est que l'ini na Asalaki. Il a demandé la gloire. Ponako à mosala. Joseph. Joseph En prison. prison. Na Baloko. Le chame des dieux Ba tonanzambe. Comprenez. Bon cela. Qu'est-ce que Joseph a fait Nini Joseph Asalaki. Vous sortir de la prison. Ponako bi na Baloko. Après qu'il devienne. Na dit na été à Le premier de toute l'Égypte. A moto a Regardez bien, aimé bi. Mais pour devenir Premier ministre, Quelle est la demande d'emploi que Tu vas Tu vas demander faire Tu vas faire des efforts. Tu vas devoir faire à la ville objet demande d'emploi. quand tu commences dans par la présente sous la haute autorité mm. en effet je viens solliciter la, le poste de premier ministre on t'appellera fou yo Na Liboma. le poste est là et si il n'a pas demandé d'emploi on, de on choisit quelqu'un on le place et Même si vous ne le voulez pas -il, il est, là. Ah, il est là Et même Joseph Par la, la promesse Je lui avais dit il sera comme Au dessous des étoiles La ligne le soleil moi il peut et sans ça vous s'agenouez devant toi il quel niveau de, de, de ni quel niveau de bénédiction a dit, et pime, lo, nini, o, y a, tous Bino, devant toi c'est que en dehors de tout ça c'est le ciel qui est réservé et zaka ande, lo, lande, sa ki. la promesse et la kah. il est sorti de la prison Abima, ki, na hein? Ou, de la prison et pour an, en haut les, les mains en bas et c'est l'écoute force il m'a beaucoup de la prison Abime à bimaki na balaq devenu le premier homme d'un égypte moi je, dis, je crois qu'on dit mille j'ai dit je crois à a na condim yango il a dit hein. alors, bah, C'est quoi? Elaka les années La promesse est une parole de vérité. Elaka e yali ni lo ba moko ya bo solo et d'assurance paya ko liki sama. ma. À chaque situation de notre vie. Na ma kambo nyonso ya bo ina biso. C'est une vérité. E ali solo moko L'île mokoya bas, mon solo et d'assurance chaque situation. Na mo est la le comme je regarde la promesse. est la, la parole de vérité, solo. dit la vérité, N -n o -o -bi solo. même quand tu commet le péché. Yo, y, na Regarde une parole de vérité. Dans la, la situation qui t'est arrivée. Il dit, Alobi. il pardonne le péché. Ali Il dit la femme, va. Na mo na mo si, kenda. Il est la seule personne. Ali mo ko il est venu au monde. Na mo pour dire à un péché, une pécheresse bon mo mo si, mo Va. Kenda ne pêche plus. Aucun oh, homme n'a osé mm. faire. Mm. Mm. Il c'est l'assurance. -la, hey, -la, Et l'assurance Cette année ne finira plus. C'est à L'année de la gloire de la seconde maison. Quand il descend, il a dit yalo yalo -yalo L'argent ja e est à moi. L'or est à moi. Lorsque nous viendrons devant lui, par sa parole dit dü... ن... na est à toi moi je n'en ai besoin c'est la vérité de solo <buttons> qu'est-ce qu'il promesse nini c'est une parole de dieu et ali destiné à ta vie oyo et tiami na il n'a pas dit à nous. na 2021 2021, 2021. était destiné à toi et à yo c'est moi de le sang. sans ça y a des sangs. tu commences à voir qu'est-ce que Dieu a dit oyo zamba gens de l'année prochaine avec une nouvelle marche na lo il m'a dit l'argent à lo et ali la gloire Quembo. de la seconde maison, ya, vale. il va le faire. Il a dit Je brûlerai le ciel, je brûlerai la terre, je brûlerai la mer, je brûlerai le peuple. Ma bota. Tous viendront vers toi. Il a dit ça Attends, l'ex-moi, demande-la à l'éternel. Il va te répondre. Quand tu regardes cela, c'était destiné à toi. Et ça, là, qui est là. Il a une parole pour toi. Qu'est-ce qu'il y a de promesse? C'est une parole de la volonté parfaite de Dieu pour nous. Et il y a ça. Il y a une parole pour ça. Il y a une pour ça. Il y a une parole pour ça. Il y a une parole pour ça. Il y a une parole pour ça la promesse. Mm. La volonté parfaite. Possa penda à solo. Une parole de Dieu de la force de sa volonté parfaite. Li no ba ya nzambe ya posa na ye penda ya solo. Je ne parle pas de la volonté permissive. Na koloba tena posa o ba pesa kaze De la volonté parfaite. Nabi posa ya Solon. Pourquoi Jésus est venu Pour nous ramener à la jeunesse. Au commencement, cela n'était pas ainsi. E e La maladie n'était pas. La pauvreté n'était pas. Il n'y avait même pas de divorce Ils n'avaient même pas de mort Ils n'avaient même pas de même pas de Pas même pas de chômage même pas de trouble Ils même pas de folie. C'est ça sa volonté parfaite Quelle est la volonté parfaite pour toi Demandez à la oui. Ta à ma la de la la, vie. T es -t les la demande, la promesse. Ça, c'est un jeune. Tu es un enfant. La Bible dit Il y a eu des rois. Et ça, n'a qui n'a À l'âge de 8 ans. Dans, dans le monde, il y a 8 ans. Oui, il est devenu roi. reconnais encore. La Bible dit. La Bible, dit La Bible reconnaît qu'il a un héritier enfant. Bible, Il est héritier. Ah, est... ah, ah, euh, Mais euh, un enfant. C'est qu'il est héritier. Il ah, ah, a le bien. destiné à lui. Même s'il est enfant. Il est différent. Ali un prince. moi prince moko avec un peuple Nan, li, il a une différence un ne regarde pas l'âge d'un enfant et la kamboula, ya moi, ne regarde pas l'âge d'un homme et à la il a il a une partie de l'héritage et à lina et on moi ici. Je ne sortirai pas 2021, mais vite. Si tu te demandes aujourd'hui la voiture, tu ne sais pas comment ça va se faire. Il a dit à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut. Découvrira ce que tu recevras ce que toi tu désires, oh ce que toi tu as besoin, oh ce que toi tu veux voir, oh ce que toi tu veux avoir entre tes mains, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu, c'est une parole pour toi. Tu devais avoir un mariage, tu te traite par un avion. Oh ça va se faire si tu le demandes à l'éternel Tokosengi yawe dire que l'éternel Selon la promesse. La a Regarde ce que tu as dit. Oh, ce que même tu as vu dans la, la oh, Bible. C'était pour toi. Et la la pona, yo. Tu l'avais négligé. C'était la portion de ta part. Demande à l'éternel. Demande à l'éternel. Demande à l'éternel. Avec une parole, Tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir du travail. Tu vas avoir des promotions. Tu vas monter. parole, C'est ça. C'est ça. Polité, vous avez besoin mon de là où tu es, pris là où tu es. Mon de tu es. Tu es là où tu es. Tu es là où tu c'est le nom de la le bien Pambola, mon sang, Nan le de de de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Qui Si c'est Jésus, tu peux acclamer royalement le roi des rois.